Bon allez, c'est reparti, pour le Matteo. Allez, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cet expresso qui sera à tôt parce que l'actualité, pour l'instant, n'est pas encore au rendez-vous. D'ailleurs, je me suis posé la question de savoir si je le faisais vraiment, mais comme je ne vais pas vous donner l'impression que ça s'arrête, non, non, l'expresso sera présent toute l'année, je vous présente quand même les quelques sorties que l'on va avoir. On va s'attarder uniquement hein, aujourd'hui sur Games Workshop et FFG. Et puis Je couvrirai vraiment l'intégralité des autres éditeurs quand euh, le rythme sera repris. Sans aucun doute, Covid oblige. Et on va commencer avec euh, Games Workshop et bien entendu Blackstone Fortress Ascension qui en fait reprend euh, le même format que la boîte Escalade, qu'on avait déjà présentée sur la page. Alors cette fois-ci, on nous promet apparemment une mission finale. Donc est-ce que ça y est, c'est terminé Black Zone Fortress Quoi qu'il en soit, je pense que ça aurait été une très très belle aventure. On aurait eu l'avantage que ce soit déjà produit en français, que l'intégralité des extensions ait été présente en français également. Donc Même si les stocks étaient très courts et que ça partait très, très vite, si vous suiviez le sujet, ben, vous aviez quand même euh, la possibilité euh, de vous fournir dans ce jeu, dans son intégralité. Et ça, c'est vraiment un très bon point. Si d'autres éditeurs pouvaient en prendre la mesure, ça serait assez intéressant et conséquent pour toute la communauté. Ce Blackstone Fortress Ascension donc mission finale avec des spin drones euh, et donc deux figurines assez euh, conséquentes hein. ce sont les guardian donc c'est des gros drones en fait euh, de, de, de très grande taille je les trouve euh, vraiment vraiment sympa j'ai hâte de les découvrir bien sûr cette boîte là je m'en équiperai et euh, on la découvrira ensemble et puis ben, éventuellement je sais que ça fait longtemps que je le promets mais on travaillera sur un let's play pour accompagner la sortie en fait, de cette ascension, on va avoir également un roman qui reprend en fait, le même titre et qui a pour ambition de vous proposer une conclusion finale. Alors bien entendu, j'espère que dans la boîte Ascension, il y a une conclusion finale. Comme d'habitude, il y aura la petite carte hein, qu'il faudra euh, euh, ouvrir euh, à la dernière mission euh, pour savoir euh, ce qui se passe. C'était le cas en fait, de toutes les extensions, même de la boîte principale, cette carte secrète, qu'on découvre au moment où on arrive dans le temple final. Quoi qu'il en soit, il y a un roman donc, hein, associé avec le même type, Ascension, qui va vous permettre de conclure en fait euh, cette histoire et de conclure avec euh, avec les héros donc si vous êtes fan de fluff et fan de l'univers de blackstone n'hésitez pas allez on passe à ffg côté ffg j'ai cru que c'était une blague mais on nous sort aurora Warcam alors c'est quoi cette histoire en fait bah, c'est une extension pour aurora arkham mais euh, cette fois ci euh, vous allez euh, jouer des personnages animaux et notamment des personnages chiens alors je comprends pas trop le délire. J'ai pas une connaissance totale de cet univers. Est-ce qu'il y a une antériorité ou pas N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais quoi qu'il en soit, voilà, on vous propose cette extension pour Horror à Arkham. Avec bien entendu un scénario associé. Et puis vous allez rencontrer en fait à la fois des investigateurs, donc animaux, de préférence chiens si j'ai bien compris. Et puis il y aura aussi des chats et des bestioles en, en tout genre. Voilà, c'est peut-être une bonne idée. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, moi ça me laisse pantois. Côté Marvel Champion, pour en finir avec FFG, on aura donc l'avènement du crâne rouge. Alors je dois une fois de plus vous faire part de ma déconvenue, parce que je connaissais l'existence de cette boîte depuis pas mal de temps, j'avais vu des visuels. Et je m'étais imaginé qu'enfin, euh, on pourrait peut-être jouer les méchants. Vous savez que c'était une de mes premières remarques en fait, euh, sur ce jeu. C'était euh, de devoir forcément jouer du côté euh, des gentils. Et puis, euh, on n'avait pas la possibilité en fait, euh, de prendre le côté des vilains pour jouer. Et j'avais pensé en fait que cet avènement du crâne serait la possibilité d'avoir en fait, des stories vilains contre des gentils. Euh, finalement pourquoi pas tout en restant dans un mode coop mais euh, de pouvoir jouer les vilains ce sera pas le cas hein, c'est bien euh, une grosse boîte en l'occurrence mais qui va vous imposer de quand même jouer les gentils contre les vilains alors bien sûr hein, c'est foisonnant il va y avoir beaucoup de scénarios il y aura de nouveaux personnages qui seront associés à l'issue de cette sortie là mais voilà, moi je reste de toute façon sur ma fin, ce qui m'intéresse dans le monde des marbles c'est les vilains, et à part leur taper dessus dans cette proposition de jeu de cartes, on ne peut rien faire d'autre, alors je sais le jeu est très intéressant, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit teste-le, reviens sur ton avis, mais le fait que l'on m'impose un camp, je suis désolé je n'arrive pas à surmonter ça. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui au niveau de cet expresso. Je sais, il est très très court. Après, j'ai des petits problèmes techniques puisque je n'ai plus de pieds photo. Je les ai oubliés chez Commander TV lors de la dernière soirée. Donc c'est un petit peu handicapant. Mais je vous promets un expresso dans sa formule originale. Et puis même un petit peu plus parce que vous allez voir. On parlera un petit peu plus d'univers euh, euh, étendu comme euh, la BD, le cinéma, et puis un petit peu la musique aussi, là, finalement, pourquoi pas. En attendant, je vous remercie pour votre fidélité, je vous dis à très bientôt, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face. Allez, à très bientôt